Ces derniers dimanches, nous, nous avons accueilli officiellement à, à Troyes, dans le quartier des Chartreux, euh, une communauté de sœurs qui viennent d'Afrique, elles viennent de Bobo Dioulasso, c'est les, les sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. Alors c'est... <coughs> C'est un grand bonheur, parce que il ben, y avait toujours des, des communautés religieuses dans ce quartier qui est un quartier très populaire où il y a beaucoup de musulmans, il y a aussi des étudiants af africains, mais enfin bon, c'est très, très cosmopolite, très international, alors que ce soit des religieuses africaines qui viennent, viennent là, c'est magnifique, quoi. Elles, sont, elles sont plein pied avec la population et en même temps elles apportent leur jeunesse, leur dynamisme, leur foi, et, euh, et, et elles sont proches des gens. C'est pour ça qu'elles sont là d'abord, pour nouer ces contacts et puis et puis aussi pour témoigner de, de la bonne nouvelle de l'évangile, bien entendu. Quoi. C voilà. Alors c'est c'est vraiment superbe de voir ces, ces petites sœurs là au milieu de ce, au milieu de cette population, et, et on est on est vraiment très content. Et, et, et, c'est extrêmement important que dans ces quartiers plus populaires, il y ait, comme ça, des, des, des, des foyers de vie pour les gens, des foyers d'accueil, des foyers d'espérance, de, au fond. Hein. Et j'ai vu que, déjà, elles sont là depuis quelques, quelques semaines, là. déjà, elles ont énormément de contacts, elles, elles, elles, elles sont parties sur le marché, euh, parce que c'est des femmes aussi, ça aussi, elle a raison, et, et elles regardent les prix des choses, et comme ça, elles entrent en contact avec les gens, il y a une, une vieille dame de, de, de, du quartier, qui s'appelle Morissette, qui m'a dit... Euh, Merci mon Seigneur. alors c'est de quoi, mais de, de nous donner des religieuses, Alors c'est pas moi qui les donne, hein. c est, c est, mais est ce qu'elle voulait dire, Morissette, elle était heureuse, elle veut dire merci mon Dieu, enfin, qu'on qu qu ait des religieuses pour nous, pour nous dynamiser, pour nous faire espérer, et Morissette a dit vraiment l'essentiel à travers ça.